j'ai essayé de faire des signes, mais tu ne voyais rien. J'ai fait comment pour vous filles Alors C'était deux petits garçons. D'accord. Qui étaient meilleurs amis, quand ils étaient petits. Et... Euh, euh, La, le euh, cerf-volant les Le, le cerf-volant cabouille. Euh, cerf il courait toujours sans voir le ciel. et il, il savait où il allait atterrir, le cerf-volant. Ah, Hassan, ah, ouais, Hassan, il s'appelait comment l'autre Amir. Euh, Amir. Amir, voilà. Amir et -San. Et du coup, il bah, y a des, trois grands qui l'ont attrapé parce qu'ils étaient jaloux qu'il bah, il avait gagné. Et ils lui ont demandé les cerfs sauf qu'ils ne voulaient pas leur donner. Parce qu'il a dit que c'était Amir. Et euh, du coup, bah, ils lui ont dit, soit tu nous donnes ça, on va te taper. Il a préféré se faire taper que donner le servolants. Oui. Et tu t'en souviens un peu il mmh, bah, y, a, y a... Il garde des boutons et Jitri... Euh, très... non c'est je sais pas ouais, comment ça s'appelle je crois flic euh, tressi voilà. voilà ok euh, c'est un flic et... et il doit arrêter des méchants voilà. j'aimerais bien que tu leur expliques ce que tu as mis sur ce personnage t'as trouvé allez vas-y une phrase. Tu avais une belle réplique euh, que tu t'avais fait noter sur ton cahier. Alors, vas-y. Dis-nous ce que tu as marqué, là. Je trouve plus ce que j'ai écrit. Bon, ça n'a pas disparu. C'est sur le cahier. Tu veux que je vienne voir Bien, ça, c'est la première phrase. Et tu nous racontes. Ça n'a pas disparu, quand même. Je sais pas, il est passé où Comment ça se fait Et ça Le ciel est bleu comme l'eau turquoise, d'accord Tu viens nous dire ça, ok Tu veux bien Tu peux me raconter un peu l'histoire euh, C'est un petit serpent qui, qui vit dans, les, euh, dans des... Quoi le pays des merveilles et qui est parti euh, chercher deux enfants une fille et un garçon pour qu'il vienne avec lui dans, un, dans, bah, dans son pays des merveilles. D'accord. On peut imaginer que tu pars du personnage de Peter Pan pour aller dans notre histoire, qui s'appelle Cricketland. Tu ne le sais pas encore, mais on va t'expliquer te, ce matin comment ça se passe. Tu es d'accord avec ça C'est-à-dire que toi, tu vas t'inspirer du personnage de Peter Pan, et tu vas créer ton Peter Pan à toi. D'accord Pas forcément celui que tu as vu dans le film. Et donc pour ça, je vais te donner une feuille de dessin et tu vas dessiner ce personnage qui va être ton Peter Pan à toi. Okay. Tu veux Oui. Ok. Peter Pan, je me demande ce que je fais là. Je dormais tranquillement et me vois là, ici. Au milieu de la forêt, je vois que des arbres et une grande montagne. Le ciel était tout bleu et la montagne... et la montagne... Aussi. Il y a des petits arbres. Les plantes d'arbres sont toutes vertes. Il fait très chaud. J'ai soif. Je n'ai pas d'eau. Tu te souviens de ce qu'on a écrit au tout début Non, je l'ai le dire. Tu t'en souviens Oui, le passant là, le mec qui tombe malade. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe avec le passant bah, Le kit, il vient intervenir. C'est le kit qui intervient Non, bah, je crois que je pas. Non, c'est... Euh, Personne ne s'en souvient, tu te souviens. Il est en train de mourir. Et il est en train de mourir et il est où enfin, en train de mourir Le truc du U là, je sais pas quoi. Alors c'est le truc du U, c'est quoi le truc du U ah, Le est tombé du U, il respire encore. Je ne sais pas, il faut aller voir. Qui c'est qui va faire le qui Tu vas s'il te plaît Jordan, allez. T'es tout pâle. Bon, les les C'est pas drôle, tu nous fait des débrouille-toi maintenant avec les pompiers. <coughs> je suis sur une plage, mon bateau est cassé un tout petit peu, donc il faut que je répare. Je pars chercher du bois pour le réparer. Je commence à construire et je prends un marteau et des clous. Je me demande ce que je fais là, je dormais tranquillement et me voilà ici dans mon rêve. Je vois des animaux avec des formes bizarres être un personnage était, était tellement plus reposant que je n'avais qu'à suivre les indications écrites par l'auteur. Ça, c'est ce qu'ils avaient écrit, hein. Ça, c'est marrant, moi aussi. Pourquoi ne t'enfuies-tu pas J'ai peur, je ne connais pas ici. Je peux te dire un grand secret. Oui, tu je vais au pays imaginaire, au pays des marveilles, j'ai de la magie. Tu veux, tu veux que je te montre quelque chose que euh, je peux oui, faire Oui, montre-moi. Regarde, je peux voler. Trop fort. Tu, veux, tu veux que je t'emmène où j'habite Oui mais au en fait tu où J'habite au pays des merveilles. Mais moi je ne peux pas manger. Je fais comment pour mes vues Et la retour. On, on refait des vidéos avec un autre concept. Ok. Mais quel autre concept On leur parle une autre langue tu.. Tu me mets pas sur la caméra. C'est pas moi non plus. C'est pareil. Si, il se retrouve, il se retrouve dans le centre de coiffure, mais il manque une personne. Tu sais tu souviens qui il manque Ah, oui, c'est le père. Il manque le père. Parce que, quand après, ils sont repartis à Paris à la fin. Mais. Le petit, il a demandé, il était où son père Et après, sa mère, elle a pas répondu et il avait compris. Ah, tu t'en souviens bien de ce film-là il t'a marqué Non Un peu. Un peu quand même. Il est fort ce film-là. Tu te souviens de son nom ouais. Un sac de billes. Et ça fait référence aux billes que le, le petit garçon a au tout début du film, quand il joue aux billes avec son frère. Ouais, il avait tout le temps la bille Ouais. Et on en a vu un autre sur la guerre, un peu différent. Tu te souviens aussi de celui-là ou pas Le deuxième. Avec le soldat allemand. Ah oui euh. C'était deux frères. Ouais. Et euh. Ça, s'appelle Ouais, là, là C'est toi, c'est ouais. C'est qui C'est moi Mais voilà, c'est toi, là, là c'est toi, là. On voit bien, le kit, c'est toi, tu vas le dire. On paye. On paye. Je n'ai pas enregistré, j'ai essayé de faire des signes, mais tu ne voyais rien. Je fais comment pour mes vues ça, un On la retourne. On refait des vidéos avec des autres concepts. Ok, mais quels co autres concepts Ça, ça va. Oui. Ouais, là, là. C'est un concept. On doit faire des séries, là, il Ben, on...